Merci, merci à Marc. Je suis très contente de venir vous présenter mon travail ici aujourd'hui. Donc, ce travail sur l'effet des lisières dans les forêts natives des îles des Açores. Donc, avant d'aller directement sur la publication, je vais un peu montrer, euh, présenter un petit peu, <rire> présenter un tout petit peu euh, les Açores et aussi un peu le, le labo. Euh, si je me rappelle bien pour vous filmer. Du coup, je que je peux faire un test, mais c'est là. Voilà. Donc aussi un petit peu, je vais aussi présenter un tout petit peu le labo dans lequel je, je fais mon postdoc en ce moment. Un euh, petit peu encore, mais mon précédent postdoc en Chine. Et ensuite, les deux tiers de temps qui restera, je vous cet article sur l'effet de libyères. Alors, euh, donc là, je suis censée avancer avec la flèche la blanche. Oui. Juste pour refaire un test, voir si ça avance. Oui, ça avance. Donc, voilà, les Açores, donc l'archipel des Açores, euh, c'est une partie euh, de, de, de la Macaronésie. Donc, les Açores, il euh, y a neuf îles volcaniques euh, de surface assez variable. On a euh, l'île de, de Corbeau, par exemple, qui est la plus petite île avec 17 km alors qu'à côté, on peut avoir euh, São Miguel qui a ses 700, 700 km. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est que voilà, le climat euh, aux Açores, c'est plutôt un climat tempéré, humide quand on est près euh, de la mer, donc à basse à bas, bas, bas altitude, et euh, plutôt océanique quand on est dans les montagnes, à altitude. Et donc, le, les températures varient très peu dans l'année, ce qui fait... Euh, donc c'est aussi, enfin, comme je disais déjà, c'est très humide, on arrive à des, des, des taux d'humidité de près de 80 donc ce qui permet d'avoir une couverture végétale assez dense toute l'année, et euh, qui, ce qui apporte donc euh, ce type de forêt. Il faut... Il faut... Voilà. Donc, la voilà, euh, l'humidité, donc, permet euh, d'avoir ce type de forêt. Euh, donc, les forêts euh, primaires. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que euh, cette, euh, ce type de, de climat, avec beaucoup d'humidité, euh, permet ce genre de forêt. Et il y a 600 ans, donc, avant que les hommes arrivent euh, aux Açores, euh, les îles étaient couvertes à 95% de forêts primaires et aujourd'hui, il n'en reste que 5%. Et c'est ce type de, de forêt assez dense avec euh, des arbres endémiques euh, comme euh, des génévriers, comme ça, des astors ou encore euh, des euh, bruyères des astors et euh, en, enfin, comparé aux autres îles de la maquerellusie, les Açores sont un peu moins variés. Donc ça, c'est le type euh, d'espace de, de, de, naturel qu'on peut avoir. On a par exemple des forêts euh, exotiques que, que, que vous voyez là avec euh, des, des cryptomérias qui ont été plantées il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines d'années. On a aussi euh, les tourbières que vous voyez là et aussi des paysages de, de, de lacs comme ça. Ensuite, on a euh, des vastes plaines de, de prairies avec euh, de, du pâturage intensif, aussi euh, semi-naturel. Et, et euh, les Azoriens sont très fiers de leur, euh, de, de, de leur race bovine euh, rameau grande, qui est donc à vocation euh, bouchère. Et euh, voilà, brièvement ce que je peux vous dire sur les Açores. En ce qui concerne le labo, donc le labo, c'est Azorian Biodiversity Group. Euh, vous avez remarqué euh, les, les symboles alpha, beta, gamma. En fait, le labo travaille beaucoup sur les patrons de diversité. Euh, donc, il est basé, ce labo est basé à l'Université des Açores. À Tercera et euh, le directeur de labo, donc, euh, Paul Bodge, avec, lequel, euh, avec qui je travaille, qui est euh, le mentor de, de mon, de mon postdoc. Euh, donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur labo euh, maintenant, et euh, ce que j'ai fait donc, précédemment avant euh, les Açores. donc j'ai été euh, en Chine où euh, j'ai travaillé sur la conservation de la biodiversité dans les steppes. C'est un gros bon stop très intéressant parce que euh, j'ai eu des thématiques, euh, des missions assez variées qui partaient de la recherche de collaboration à montage montage de projet, aussi euh, recherche de financement. Et bon, fin, ça a plutôt été un succès puisqu'il y a quand même eu des publications euh, dans des revues euh, correctes qui sont sorties. Sachant que c'était un labo où il y avait euh, très peu de publications à l'international, voire pas du tout. Euh, donc j'ai travaillé, comme je disais, sur les communautés d'insectes, dans les steppes et dans la Chine. Donc, alors qu'aux Açores, on a beaucoup, beaucoup d'humidité, En Chine, c'était le problème, le stress, c'est plutôt l'aridité, voire la désertification. Parce que là, on était pas loin de, de, du désert de, de, de Gobi. J'ai travaillé sur trois projets. Un premier projet, pour lesquelles les données étaient déjà collectées sur euh, les communautés de Tarabes, euh, sur, euh, enfin, sur plusieurs types de steppes en suivant un gradient euh, d'aridité. Un deuxième projet donc, que j'ai euh, monté, qui était sur euh, les ténébrités pour savoir comment est-ce que euh, l'utilisation du sol avec euh, le pâturage intensif, euh, les parcs photovoltaïques impactaient donc, ces communautés. Et aussi, aussi euh, j'ai aussi travaillé sur l'écologie. Euh, euh, J'allais avancer en fait. <rire> Ensuite donc aux instants que, que mon travail donc mon travail porte sur euh, les patrons de diversité des communautés d'arthropodes dans les forêts natives, mais aussi donc dans les forêts, forêts natives je résonne encore sur cette photo, mais aussi les forêts euh, exotiques vous voyez là. Euh, donc je, je suis impliquée sur enfin je travaille sur euh, je participe donc, à, des, à trois projets. Il y a un premier projet qui s'appelle BALA. C'est un projet à long terme, qui est depuis euh, près de 20 ans. C'est un projet euh, qui porte sur la biodiversité des arthropodes dans les l'hélicides et un autre projet qui s'appelle BASTUCLIN. Et euh, donc, c'est un projet où on expérimente les effets du changement climatique en partelles sur, euh, sur les, les communautés d'arthropodes. Et un dernier projet, c'est le projet Live Beetle, qui est normalement mon projet principal. Euh, je travaille pour ce projet avec euh, les gens du département environnement de, du gouvernement. Et euh, donc, ça porte sur euh, trois espèces d'anthropodynamique dans les forêts, spécialement dans les forêts natives. Euh, Pardon, ça, ça bug un peu. Oui. Donc voilà, voilà les thématiques sur lesquelles je travaille euh, en général au bassor. Et euh, donc pour la suite, c'est euh, le, le, le papier sur l'effet de l'ivière euh, dans, dans, dans les forêts natives. Alors. Euh, donc voilà, c'est une chose que je vais je vous je je dire avant de continuer, euh, avant de présenter le papier, c'est que dans le contexte insulaire, L'origine biogéographique des insectes et des, des espèces est euh, très importante. Euh, donc on a par exemple les espèces euh, endémiques qui, euh, sont des espèces, euh, qui sont des espèces natives et spécifiques à, à une île par exemple et qui sont arrivées naturellement dans une île et ne sont présentes nulle part que dans cette île-là. Donc ce sont des espèces natives endémiques. On a aussi, euh, enfin, ce sont des espèces indigènes endémiques. On a aussi des espèces qui sont appelées euh, des espèces natives. Bah, ces espèces-là sont euh, aussi indigènes, euh, dites euh, exotiques, donc qui sont species. Euh, Ce sont des espèces qui sont euh, <coughs> amenées sur l'île, soit délibérément, soit accidentellement, par, par, les, par les hommes, par les humains. Et euh, en général, ces espèces-là sont plutôt invasives. Donc là, voilà, c'est trois catégories d'espèces de, de, de, de, de, de, de, en fonction de leur origine biogéographique. Je vais mettre un peu de contexte pour euh, cette, cette étude. Que, donc, on fait, on fait face à une perte globale de biodiversité. Donc, je dis bien une perte globale parce qu'on sait qu'il y a des régions où en ce moment, les surfaces de, de forêt augmente plutôt. J'allais dire on fait, on fait face à une perte globale de, en surface de forêt dans le monde. Donc il y a l'étude de Hansen qui a montré qu'on euh, a perdu en, en 12 ans plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 7% de la surface totale des forêts dans le monde. Et euh, bon, cette perte donc, dépend... Euh, euh, enfin, ces pertes, enfin, sont dues soit au changement climatique, mais aussi surtout aux activités qui sont menées dans euh, les forêts. Donc, ces activités-là sont euh, l'urbanisation, l'expansion euh, des surfaces agricoles, ou encore euh, l'exploitation du bois. Donc, toutes ces modifications-là, donc, euh, cause, on va dire, conduisent à la fragmentation des, des, des écosystèmes forestiers, avec euh, réduction euh, avec, euh, avec une diminution des habitats, aussi une diminution de la connectivité entre les habitats, mais surtout une augmentation des lisières. C'est ce qui nous intéresse ici euh, pour, pour, pour cet article. Et donc, la même étude dont celle de Haddad a aussi montré que, en général, enfin, en général c'est toujours à l'échelle globale, euh, ils ont montré qu'en ce moment, 20% des forêts, des surfaces de forêt, se, se trouvent à être, ou moins, des lisières. Donc, là, on a le cumul ici, donc on a 20% qui se trouvent à 100 mètres, montre que les lisières sont des éléments de plus en plus... Euh, qui vont être de plus en plus visibles puisque les changements vont continuer enfin, on espère un peu pas trop mais les lisières vont devenir euh, sont, des, sont déjà des éléments euh, très visibles dans euh, les écosystèmes forestiers et ça va, ça va continuer c'est euh, nécessaire sinon même euh, urgent de euh, proposer des mesures de restauration ou de conservation ou de la biodiversité dans ces espaces là pour comprendre euh, ce qui s'y passe et puis prendre euh, ou considérer c'est l'espace de lisière, comme des, vraiment des éléments euh, non plus partagés, mais vraiment euh, permanents des écosystèmes forestiers. Euh, donc, heureusement, l'effet de lisière a fait euh, l'objet de, déjà de nombreuses études. Euh, il y a des études euh, qui ont montré que euh, de, euh, la lisière avait plutôt un effet euh, euh, positif sur euh, Les... Sur, sur, sur les communautés des espèces et euh, d'autres euh, de... que j'ai euh, montré ici, c'est une synthèse qui montre que les lisières euh, euh, n'ont pas d'effet sur les, les, les, la... sur les communautés. Par contre, il y en a encore d'autres qui montrent que euh, c'est plutôt des effets négatifs, euh, le cas de qui montrent que, enfin cette étude-là montre que euh, les Lydia avaient plutôt un effet négatif sur les espèces comme les scarabées. Et donc, euh, on voit bien que les résultats sont contrastés, mais plutôt euh, favorisés. On se rend compte que euh, L'effet de lisière peut dépendre des préférences biologiques des espèces. Et, euh, et donc, ces préférences biologiques peuvent aussi dépendre. Enfin, on peut aussi voir que enfin, les espèces suivent souvent la dynamique. Une dynamique, une dynamique. Euh, Euh, voilà, ce que j'allais dire avant, avant d'arriver là, c'est que euh, tous ces exemples que j'ai cités, toutes ces études sont faites, enfin ces conclusions sont obtenues suite à des études dans les forêts. C'est des environnements euh, très fragmentés, c'est des forêts très fragmentées et euh, de petites pas, qui euh, où euh, les lisières ont tout autant de sens sinon euh, Donc ce qui nous amène à l'objectif au... aux... aux... aux... aux... aux... et euh, aux hypothèses de cette de ces, euh, dans, dans, dans, dans les, les, les forêts, euh, dans un milieu, dans les milieux on peut s'attendre à ce que les espèces euh, natives et endémiques euh, soient plutôt désavantagées par les lisières parce que ces espèces là ont euh, euh, parce que ces espèces là ont des niches plus restreintes et donc sont moins euh, résilientes au changement, au changement que peuvent apporter les lisières. Donc, contrairement aux espèces exotiques qui sont, elles, sont plutôt euh, généralistes et qui, euh, elles, pourraient être avantagées par les livières. Euh, une autre hypothèse aussi qu'on a posée, c'est que la composition des espèces euh, pourrait être différente entre euh, le cœur de forêt et la livière. Et enfin, une dernière hypothèse qu'on a posée, la dynamique temporelle. De, de, des, des espèces, donc le fait que la dynamique temporelle des espèces pourrait modifier l'effet de lisière. Donc, les espèces pourraient être... Euh, être euh, sachant que donc, voilà, euh, les effets seront donc plus marqués pendant les saisons les plus productives, on va dire au printemps et en été. On sait que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'abondance d'arcs. Et donc, l'effet positif, on verra, il sera beaucoup plus fort. Ou si c'est un effet négatif, il le sera aussi beaucoup plus fort. Euh... Euh... Voilà. <rire> donc, pour cette étude, alors, l'étude, dont on ça a été menée euh, à Tercera, qui est la troisième île des Açores, euh, dans un fragment forestier euh, qui s'appelle Terra Brava. Et euh, bah, je l'ai dit un peu au début, c'est euh, dans la forêt, euh, les forêts natives, et on a utilisé des euh, pièges SLAM. Donc c'est des types de, de, teintes, de, de pièges de malaise, mais qui peuvent être mobiles, c'est-à-dire ne sont pas fixés au sol, mais qu'on peut euh, poser à différentes strates dans la forêt. Et, euh, euh, ici, donc, on a euh, le, le schéma expérimental, on a posé euh, neuf euh, pièges de slam euh, avec des collectes mensuelles euh, sur, euh, sur un an et demi. Et donc ici, on a sélectionné aussi sur ce schéma expérimental, on a sélectionné euh, trois habitats. En partant de la bordure, une, euh, un autre au centre. Et enfin un autre, un deep, donc ce qu'on qu appelait le cœur de, de forêt. Donc ici, on a aussi, on a pour l'étude, donc on a choisi une, une approche multi où les espèces, les individus ont été euh, identifiés à l'échelle, enfin jusqu'à l'espèce, sinon même à, à, à, au niveau morpho simple, l'espèce n'était pas connue. Et tout, chaque individu qui ont été classés selon leur euh, origine biogéographique, quand j'ai un peu expliqué au début, que c'est un paramètre très important dans le contexte insulaire. Donc on les a classés suivant ces trois, ces trois groupes euh, d'origine biogéographique. Donc c'est des espèces donc endamiques, des espèces euh, natives ou encore euh, exotiques. J'ai gardé les sigles N, Nat et, et intro, Introdiocent. Alors, euh, donc pour, euh, pour les analyses, alors, on a fait. Euh, on, a, on a donc testé les effets de l'habitat et de la saisonnalité sur l'abondance, la richesse des, des espèces. Euh, J'ai utilisé les nombres de piles pour euh, calculer ces indices. Et donc, on a testé aussi ces effets-là sur la composition des espèces. On a suivi deux approches. Euh, enfin, on a suivi ces deux approches euh, en fonction de la qualité des données qu'on avait. Donc, on a fait des anovages et des pour euh, les variables euh, abondance, richesse et diversité. Et on a fait euh, une euh, RDA et MMDS euh, pour euh, la composition des espèces. Alors. Euh... Bon, on en a un résultat. Le premier, euh, un des premiers résultats euh, importants qui, re, qui ressort, c'est qu'on euh, a une forte abondance des espèces endémiques, euh, enfin, globalement. On peut pas considérer l'habitat pour, pour les trois habitats euh, tous ensemble on voit qu'on a 60% d'espèces endémiques. Donc ça, c'est des résultats qui nous rassurent plutôt. Et donc, ça montre que la forêt primaire reste un refuge pour les espèces endémiques. Par contre, le fait qu'on ait obtenu un nombre d'espèces introduites quasi enfin, similaires entre les trois groupes, c'est plutôt alarmant. Ça montre que euh, les espèces introduites, euh, bien que la, les proportions soient faibles en termes d'abondance, ça montre que les espèces quand même, euh, n'ont pas, pas l'effet négatif, de, a priori, pas, ne subissent pas l'effet négatif euh, des lisières qu'on pouvait attendre. Donc, on, on, on s'attendait à ce qu'il n'y euh, en ait pas, pas autant. C'est à la fois alarmant et rassurant. C'est-à-dire que c'est alarmant parce qu'on a autant d'espèces que d'espèces exotiques, mais c'est rassurant parce qu'on voit qu'on a peu d'espèces en termes d'abondance, il y en a peu. Donc, ça veut dire que même si les espèces sont dans cet habitat, les populations ne sont pas, ne sont pas non plus établies. On pourrait croire qu'elles ne sont de bas. Donc, on a aussi euh, observé que donc, des étaient défavorables aux espèces endémiques et natives, contrairement au cœur de forêt. Donc, si, ceci s'explique, c'est ce qu'on peut voir ici, qu'au euh, euh, cœur de forêt, on a plus d'espèces endémiques et plus d'espèces natives aussi, significativement plus nombreux que euh, dans les autres, les autres habitats. Donc, ça s'explique par le fait que dans le cœur de forêt, le cœur de forêt abrite des espèces de, euh, D'arbres endémiques euh, auxquels sont associées les espèces euh, d'arthropodes endémiques et, et natives. Et aussi, enfin, ces espèces d'arbres créent des environnements, un environnement propice pour ces espèces euh, d'arthropodes endémiques et natives. Euh, une chose aussi qu'on a observée, donc, qui, qui ressort de nos résultats, c'est que l'effet de lisière semble s'étendre jusqu'à 100 mètres à l'intérieur de la forêt. Donc on dit ça 100 mètres parce que on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre ces deux habitats, Edge et Santa. Et selon notre schéma expérimental, Edge et Santa avaient une distance de 100 mètres. Donc, on se dit, euh, ben, ce qu'on sent alors, c'est ça c'est que euh, l'effet de l'Idia pourrait aller jusqu'à 100 mètres à l'intérieur de la forêt. Donc, un autre résultat aussi, c'est que. Les espèces exotiques ne sont pas sensibles aux effets de lisière. Donc, contrairement à ce qu'on avait prédit, euh, on, on se rend compte que euh, il y a autant d'espèces euh, à l'intérieur, euh, autant d'individus euh, euh, d'espèces introduites à l'intérieur que dans, le, enfin, autant dans les lisières que dans le cœur euh, de forêt. Donc, c'est à dire que le cœur de forêt, enfin, la forêt, la lisière n'est pas une barrière pour euh, les espèces introduites. Elles peuvent rentrer facilement. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que ce résultat pourrait rejoindre le consensus général qu'on avait vu dans les autres publications, que les espèces généralistes n'étaient pas impactées par les lisières, sinon étaient impactées positivement. Donc enfin, on a vu aussi que l'effet de lisière était donc modulé par la dynamique temporelle des espèces. On a vu que selon les saisons, la saison, donc en été ou au printemps par exemple, l'effet de lisière était bien plus marqué et ça seulement sur les espèces euh, endémiques. Donc l'effet de lisière ici, euh, comment on peut s'y attendre au dépend des, des, des, des, des, du, du statut biogéographique, ou de l'origine biogéographique des espèces. Alors, donc, euh, enfin, alors l'étude peut permettre quand même de faire quelques recommandations. Euh, la première, c'est cette distance de 100 mètres, qui est encore plus importante dans ce contexte insulaire où les îles, enfin, où les, les, les fragments forestiers sont très petits. Là, par exemple, pour euh, le fragment forestier sur lequel on a fait les segmentations, il était euh, pas plus de 2 km. Donc, si on se retrouve déjà avec un effet de lisière qui, qui va jusque 100 mètres au-dessus des espèces endémiques, c'est plutôt inquiétant. Euh, et donc l'étude permet encore de, de, de, de, de mettre en lumière cet impact de, de, la, de, de la fragmentation, de l'augmentation des lydias sur les espèces. Et euh, ça montre encore l'importance de, des projets de restauration des forêts natives. Donc en ce moment, il y a plusieurs projets qui sont en cours où euh, des arbres euh, endémiques sont, sont plantés pour euh, éteindre la forêt, les forêts, les forêts natives. Donc, ça montre l'importance de, de ce type de, de, de, de stratégie, de management. Et dans une certaine mesure, donc l'étude, les résultats, apporte résultats donc, apportent, euh, enfin, supportent donc, les stratégies euh, l'âge au détriment des, des, des stratégies euh, Même si les marins de cette sont beaucoup plus présentes, et Tertera, mais l'île où les forêts sont les mieux préservées, donc une suite aussi. Où... Dans la d'autres types de problèmes. On voit aussi que euh, l'effet de lisière de la lisière, l'âge de la lisière, la, de la lisière euh, et puis enfin, ça pourrait être intéressant d'utiliser des euh, euh, livres l'étude en utilisant plusieurs. Euh, Plusieurs places, les végétaux, les champignons, les, les, les animaux, et pourquoi pas voir s'il y a des interactions, euh, euh, si l'effet de lisière agit, si l'effet de lisière des effets, par exemple, sur certains groupes trophiques par rapport à, à, à d'autres. C'est le genre de questionnement qu'on pourrait avoir. Et, euh, ben voilà. Enfin, euh, j'ai mis quelques références, des références que vous pourrez retrouver dans le papier. Et, et le site du labo aux Açores et un peu le site euh, chinois, bon il y a beaucoup de trucs en, en mandarin. Et, euh, et puis une petite photo là, pour finir. C'est euh, un cratère euh, qui, qui, qui se visite avec un, un trou, enfin un cratère mais recouvert. Avec un, voilà, la photo est filmée de l'intérieur, on peut voir ça, ça, ça. Voilà, merci pour votre attention. <rire>